Si la barre d'outils flottante de Smart n'est pas visible, c'est que le lancement des outils Smart au démarrage de l'ordinateur a peut-être été supprimé. On peut les lancer via le menu Démarrer de Windows. On choisit tous les programmes, puis Smart Technologies, et dans Pilote de produits Smart, on choisit Outils Smart Board. Il est possible également que l'option « Masquer les outils flottants » du bouton « Smartboard » soit active. Pour la désactiver, il suffit de cliquer sur le bouton « Smartboard » situé dans la zone de notification de la barre des tâches et de sélectionner « Afficher les outils flottants ».